Bonjour, je vous avoue qu'on vient de prendre un petit coup de pression là juste avant de démarrer. Donc on va vous présenter donc le projet de signature, essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça fait. On prévoit de vous montrer quelques copies d'écran pour que ce soit un peu concret et vous refaire un retour d'expérience de quelques cas qu'on a mis en place à l'université de Rouen. Donc euh, moi je vais commencer par vous parler du, du contexte du projet, en fait le Subsignature, son développement il a commencé euh, avant le Covid et euh, pour la petite histoire c'est euh, un, un peu comme les labos pour, pour le vaccin, en fait tout s'est accéléré au moment du Covid, donc nous à l'université de Rouen on a mis toutes nos, toutes nos forces vives sur le, sur le développement du projet, donc en fait bah, on était deux, David et moi. Euh, pour, pour travailler dessus donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça s'est fait un peu dans l'urgence puisque en fait on a rapidement eu besoin de dématérialiser certains processus et signer euh, notamment euh, tout ce qui était attestation de déplacement et, euh, pour, euh, pour la crise sanitaire et euh, là où on, va, où on va pas mal insister c'est que euh, la majorité des, euh, des signatures qui ont été faites même la totalité des signatures qui ont été faites nous en tout cas à l'université de Rouen c'est euh, sans certificat C'est un projet open source euh, qui est développé dans le cadre du consortium de supportail. Donc C'est hyper important, on va, on va s'attarder un tout petit peu dessus. Ça veut dire que la solution elle est gratuite, le code est entièrement libre. Et euh, j'ouvre une toute petite parenthèse technique par rapport à ça. C'est euh, le fait qu'on vous invite grandement à utiliser tous les mécanismes de GitHub, donc les, euh, les mécanismes d'issue ou, ou de pull request, pour participer à l'évolution du code. C'est un outil euh, communautaire. Donc, euh, donc on vous invite vraiment à ça, d'autant que David comme moi, on s'est efforcé à, à développer euh, en Java pas mal d'interfaces pour que vos développeurs ou vos intégrateurs puissent facilement mettre les mains dedans et, euh, et puissent nous proposer des, des implémentations de, de certaines fonctionnalités. Donc euh, voilà, c'est juste une toute petite slide pour, pour revenir sur les, euh, les, les prérequis euh, techniques et euh, certaines fonctionnalités indispensables pour, pour le fonctionnement de la solution. Donc euh, Spring Boot, c'est une application Spring Boot, Java, et euh, la base allait en, en PostgreSQL. Donc là, on, on voulait vous présenter le périmètre de Subsignature, En fait, Subsignature nous, à la base, on l'avait pensé comme un microservice, euh, juste une API REST sur laquelle on allait envoyer des documents pour que, le, pour que la solution les signe, et nous renvoie le document signé à... À la fin, alors le périmètre, il a pas mal évolué depuis. En fait, maintenant, il y a une IHM et David va, va vous présenter quelques slides après. Mais euh, voilà, donc c'est pour dire que là, le périmètre, nous, on en est, on en est satisfait. Donc, là, pour, pour tout vous dire, la, la solution, elle, est à, elle en est à sa version 1.15, et euh, le périmètre n'évoluera plus. Euh, donc maintenant, on est sur une phase de stabilisation de la, la solution et euh, donc le, on, a, on propose quelques, quelques fonctionnalités sympas comme euh, la dématérialisation de formulaires euh, simples ou, ou le, un système de délégation. Mais euh, la, la solution n'évoluera plus sauf, euh, sauf super proposition et, euh, et voilà. Je repasse la parole à David pour qu'il vous parle un peu plus des entrées-sorties. Alors là, on vous présente un petit peu... Euh tout ce qui tourne autour de sub signature Donc, euh, donc il y a, on voit euh, les entrées et sorties. En fait, c'est intéressant de savoir comment on va pouvoir s'interfacer euh, avec le système d'information. Euh, la manière de faire entrer les documents dans une subsignature, essentiellement, ça va être euh, donc soit manuel via l'IHM, soit... Euh, alors, on, a, on gère plusieurs protocoles, les partages réseau euh, SMB. On peut... Alors, on a, comme l'a dit Valentin, on a développé un système d'interface, donc on peut se développer de nouveaux connecteurs, mais euh, donc il y a SMB nativement, il y a CMIS qui va pouvoir permettre de s'interfacer avec une GED, et ensuite on a récemment mis en place des web services qui permettent d'injecter des documents dans les subsignatures, euh, qui vont un peu plus loin d'ailleurs, même qui permettent aussi de configurer des circuits. Là, ce qui est important de noter aussi, c'est au niveau de l'authentification, donc on va gérer essentiellement casse et Chibolette, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, notamment, comme disait Valentin, on, on va, jusqu'à maintenant, on n'a fait que des signatures, euh, donc pas des signatures non électroniques, en fait, on impose une image de la signature dans des documents, mais en échange de ça, on garantit quand même que la personne qui a déposé sa signature sur le document s'est bien connectée et connue dans notre système d'information. Euh, ce qui est important de noter aussi c'est la notion de DSS, alors je ne m'étends pas trop parce qu'on va le voir un petit peu après, euh, DSS Signature c'est l'outil qui va nous permettre de faire la, la partie signature électronique. C'est un peu euh, d'ailleurs ce qui nous a motivé à démarrer le projet, euh, au départ on avait pensé à un microservice qui permettait d'intégrer facilement DSS, qui est euh, donc une solution développée par la commission européenne pour faire la signature électronique. Euh, on s'appuie là dessus et ça nous garantit d'ailleurs qu'on ne fait pas euh, n'importe quoi à ce sujet là qui est un sujet assez complexe techniquement. Euh, voilà. Et donc pour les sorties, bah, on retrouve un peu la même chose que pour les entrées dans le subsignature. Dans le dans les subsignature va pouvoir déposer des documents euh, euh, sur, selon les mêmes protocoles. Donc là on voit un petit peu euh, le cycle de vie du document dans le, au travers de sub donc comme on a vu juste avant le document va pouvoir rentrer euh, via les protocoles euh, que j'ai cités tout à l'heure donc par le biais d'un planificateur donc c'est un planificateur de tâches qui va tourner qui va aller voir régulièrement dans des documents donc en fonction d'un circuit donné on va lui, dire, on va lui demander d'aller chercher euh, les documents dans un dossier bien particulier. Euh, une autre façon de démarrer un, un circuit, ça va être de s'appuyer sur des formulaires PDF. Donc, euh, C'est la petite fonction supplémentaire alors, euh, qui a ses limites, mais qu'on qu utilise déjà nous en production, qui permet à partir d'un formulaire PDF euh, d'initier de, une demande. Typiquement, nous, le, le premier projet qu'on a mis en place avec ce, cette fonction-là, c'est la dématérialisation des demandes de télétravail. Les agents vont pouvoir euh, remplir le, le formulaire PDF directement dans l'interface graphique de, de subsignature, signature Et puis quand ils auront validé euh, ce document, il partira dans un circuit. Euh, L'idée principale à retenir là-dessus, c'est que ce qu'on qu veut, nous, c'est que les documents ne fassent que transiter dans les subsignatures. On ne veut pas que ça devienne une GED. Donc euh, ces outils-là ont des fonctionnalités restreintes, et c'est voulu. L'idée, c'est que le document traverse les sub et soit déposé... Euh, euh, derrière, dans un espace de stockage. Donc là, ça illustre la, la fonction euh, principale euh, qui est la signature calligraphique. Enfin, la fonction, l'usage principal qu'on a nous à l'université de Rouen, c'est cette signature qu'on a appelée la signature calligraphique. alors je ne sais pas, ce terme-là, je pense qu'il n'est pas vraiment valable juridiquement. Et euh, comme on disait, on pose une image qui pourrait très bien être en smiley. Euh, N'empêche que c'est quand même l'usage principal qu'on a, et ce qu'on met par dessus. C'est une authentification casque qui nous assure l'identité de la personne qui vient signer. Donc en fait, on, on assimile plus ça à un visa finalement. Euh, on a des traces de log. Et puis le petit plus pour l'instant, c'est de mettre à disposition une page. Quand un document est signé avec une signature, l'image en fait de la signature est cliquable. Quand on clique dessus, on, on atterrit sur une page ouverte au public. Qui reprend en fait tout ce, qu tout ce qui a eu de fait sur le document, tous les logs qui ont été, tous les visas qui ont été faits et qui a fait, euh, qui a fait quoi. Donc là, c'est, euh, je détaille un petit peu. C'est euh, la partie signature électronique. Donc euh, même si on n'utilise pas forcément encore l'outil, mais je sais qu'il est euh, utilisé euh, notamment à l'université de Caen. Cette signature là, elle est opérée par euh, DSS Signature. Donc on s'appuie sur un socle euh, euh, solide. Elle va permettre d'utiliser les supports cryptographiques matériels et donc euh, les supports euh, aux normes UIDAS. Euh, pour ça, il y a un petit, une petite application Java installée sur euh, la machine qui va faire la passerelle entre euh, le matériel USB, le pilote et euh, ensuite une sub pour, euh, pour finaliser la signature du document. Donc on, voilà quelques copies d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que ce soit un peu plus concret. Euh, on a un tableau de bord principal qui reprend un tout petit peu les codes d'une euh, boîte de messagerie. En fait on va avoir les documents qu'on nous a demandé de signer, on va avoir les, les documents que nous on a demandé, enfin les documents qu'on a envoyés, donc euh, au niveau interface utilisateur c'est... Je pense qu'on peut s'y habituer facilement et donc cette, cette interface-là va nous permettre de faire des filtres euh, sur, les, sur les demandes euh, en cours et puis euh, on va gérer voilà, la suppression et potentiellement la suppression en masse et potentiellement aussi la signature en masse. Euh, la signature en masse c'est un sujet un peu particulier mais euh, en fait c'est sur un circuit donné. Si on a tous les éléments qui vont bien, par exemple des champs de signature sur les documents PDF, l'application va savoir où déposer les, les signatures. Là, c'est l'interface euh, principale qui nous permet de signer. Donc, C'est là où il y a beaucoup de travail au niveau d'IHM. En fait. On utilise PDFJS pour, euh, pour l'affichage du PDF, zoomer euh, dessus, faire des rotations. Euh, et, et surtout, l'idée, c'est de... Donc, euh, insérer une image de sa signature qu'on aura préalablement enregistrée dans son profil. Donc euh, là on adresse une, une des questions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut enregistrer plusieurs images différentes. Euh, L'image de la signature seule, avec le tampon. Et donc à ce niveau-là, au niveau de l'interface graphique, on va insérer la signature, modifier, pouvoir rajouter des petits textes. Euh, je précise aussi, on le verra un petit peu après, euh, quand on est en mode délégation, euh, on va avoir la une mention pour ordre qui va apparaître euh, automatiquement. Ça va bien. Ah oui, là, donc du coup, on reparle de la délégation. Donc, il y a un système de délégation dans les sub signature on, on, no, on va nommer des personnes, donc, pour une date donnée ou à vitam pour euh, euh, être remplacé au niveau, enfin, pour avoir une délégation de signature. Donc, dans ces cas-là, on va signer avec sa propre signature. Mais on aura pour ordre d'ajouter sur le, sur le, le document. Il euh, n'y a pas de copie d'écran, mais il y a aussi un système qui a été rajouté dans la toute dernière version, là, qui permet de transférer toutes les demandes au cas où euh, une personne euh, part. On va pouvoir transférer toutes les demandes et toutes celles qui sont en cours vont être basculées automatiquement vers la, la, la personne qui remplace. Et puis là, une partie donc qui peut paraître euh, comme ça quand on le voit euh, très technique parce que euh, donc c'était un système de contrôle de signature. C'est pareil, c'est DSC signature de la Commission européenne qui opère cette vue-là en fait. On, de, on dépose un document. Alors on peut gérer un document qui euh, qui embarque sa signature comme une signature Pades, donc un PDF qui embarque sa signature. Et on va pouvoir aussi euh, mettre des documents avec des signatures détachées. Donc dans ce cas-là, on met le document. Et la signature dans un formulaire. Et DSS va contrôler si tout va bien. Il va vérifier les révocations de certificats et au moins on a une idée de, de la validité du document qu'on reçoit. Je repasse là. -bas. Donc là on continue sur, sur les copies d'écran et on voulait vous présenter justement l'outil qui permet de créer des, des circuits de signature. Donc, on voit qu'en fait, il y a une interface administrateur qui permet de faire quelques paramétrages, notamment de choisir le type de signature qu'on veut sur une étape donnée, mais aussi le destinataire. On a essayé de rajouter quelques fonctionnalités qui, nous, nous paraissaient utiles à l'Université de Rouen et on pense qu'ils sont utiles dans les autres établissements, comme par exemple la possibilité de définir. Cette étape comme une étape de passe-plat, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'envoie mon, mon document à, à David, et David va pouvoir, à la volée, rajouter des personnes dans le circuit pour faire passer à d'autres personnes qui n'étaient pas initialement prévues. Euh, on, a, on a également la possibilité de rajouter, enfin de contraindre le nombre de, de participants sur sur une étape donnée. Ça peut notamment être utile lorsqu'on veut euh, que une seule personne soit soit mis pour pour une étape. Nous, on, pour tout vous dire, il n'y a pas longtemps, donc on a dématérialisé le processus de télétravail. On va le voir un peu après, et on, on a contraint à une personne pour que pour être certain que les agents on voit on voit leur demande à, à uniquement leur supérieur hiérarchique. Donc ça c'est la fonctionnalité qui euh, nous, à notre sens, euh, est vraiment en bord de périmètre. Euh, c'est la fonctionnalité qui permet de remplir des formulaires directement via l'outil. Euh, comme on l'a dit au début, euh, nous l'objectif c'était de faire un microservice pour faire de la signature. Donc vraiment, là on voit qu'on est, euh, qu est vraiment même en dehors du périmètre. Nous on a choisi de le mettre quand même puisqu'on l'a développé un peu en urgence à l'université de Rouen et ça nous paraissait intéressant euh, d'avoir cette fonctionnalité. Mais euh, là, on voudrait mettre quelques garde-fous. On en profite justement qu'il y a un peu de monde. Euh, on, on conseille de l'utiliser sur des formulaires très simples, donc sans euh, des formulaires non dynamiques, qui ne sont pas, euh, pour, euh, avec des champs non contraints et euh, ce, par, par d'autres champs. Donc vraiment un formulaire très basique avec quelques cases à remplir de, de manière simple. Malgré tout. On propose des, une gestion de champs, donc on peut avoir des champs de date, des, des cases à cocher, des, des, des selects. Mais euh, voilà. On, nous, on, on, on va en parler après on a mis à disposition des web services pour plutôt euh, que les applications envoient un, un PDF déjà fait. On, on voulait dire un petit mot aussi, justement, sur l'OTP. Euh, et notamment sur le fait que nous, on ne fait pas de l'OTP de signature. Je m'explique. Nous, on fait de l'OTP d'authentification. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été expliqué tout à l'heure, euh, ce n'est pas au moment de la signature qu'on va faire un, un contrôle de l'identité euh, à, à deux facteurs. En fait, on le fait à l'authentification. Lorsqu'on envoie une personne extérieure à l'établissement, on va lui demander une adresse mail. Et. Euh, non. Pardon. Si. Si. Donc, on va demander une adresse mail. À laquelle on va envoyer un lien pour que l'utilisateur se connecte. À la suite de ça, l'utilisateur se connecte et on va lui demander son numéro de téléphone pour s'assurer que c'est de, de l'identité de, de la personne. Et derrière, on va l'authentifier comme ça et on va lui créer un compte dans le subsignature pour qu'il puisse accéder à certaines fonctionnalités. Donc, euh, il va pouvoir accéder aux documents qu'on lui a envoyés ou même faire une demande de signature. Donc là, on passe un peu sur le retour d'expérience, nous, à l'Université de Rouen. Donc vous allez voir, il y a quelques petits chiffres qui vont dérouler en haut à droite. Le premier que là vous voyez, c'est que c'est les 8000 signatures que nous, on a fait à l'Université de Rouen. Donc comme je l'ai dit au début de présentation, ça concerne uniquement des signatures calligraphiques. Nous, ce qu'on appelle des signatures calligraphiques, c'est-à-dire des signatures électroniques sans... Enfin, justement, pas des signatures électroniques, donc sans certificat. Donc là nous on est en production depuis 18 mois à peu près donc depuis mars 2020 et euh, ça a concerné surtout les usages de base de subsignature. donc vous voyez les trois petites vignettes en fait qui sont sur la page d'accueil de l'application qui permettent de s'auto signer un document donc très rapidement là ça on, on met le document qu'on souhaite et on peut le signer tout de suite et euh, les deux les deux autres fonctionnalités qui permettent d'envoyer un document à une seule personne ou après de se configurer un circuit personnel Donc, deuxième retour d'expérience, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, c'est sur, le, sur les demandes de télétravail. On a eu 400 demandes de télétravail là depuis, le, depuis la rentrée de septembre. Et euh, on a fait ça avec le, avec le modèle de formulaire que, que je vous ai présenté juste avant. Et ce système de passe-plat, euh, avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec, euh, avec David. On a aussi euh, développé, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé des web-services, donc qui permettent de créer les formulaires à la volée euh, via des appels restes pour que euh, plusieurs applications puissent venir euh, créer des demandes de signature dans l'application. Et dernier, euh, dernier petit exemple d'expérience de, de, qu'on a à l'université de Rouen, je pense que c'est peut-être celle qui va vous, le, le plus vous intéresser par rapport aux, aux deux présentations d'avant, c'est euh, la, euh, la signature électronique des bons de commande, donc sortie de CIFAC. Donc nous, comment on a fait ça euh, les gestionnaires à la sortie de CIFAC reçoivent un PDF. Donc, ça, c'est le tout petit développement qu'on a réussi à, enfin plutôt la petite bidouille qu'on a réussi à faire dans CIFAC pour que les gestionnaires puissent avoir un PDF et le déposer dans un dossier donné. Là, on a un scheduler en fait de subsignature qui va tourner pour ramener les documents dans le subsignature et via, via un jeu de métadonnées l'envoyer aux bonnes personnes. À la suite de ça, donc les personnes vont le signer et on va aller le redéposer dans un dépôt samba. Je donne la parole à David pour la fin de la présentation. Euh, donc, oui, voilà. On donc on insistait un peu sur le fait que le périmètre ait commencé à être figé. Malgré tout, il y a des, certains domaines qu'on n'adresse pas encore et je pense qu'il serait très important d'adresser, on l'a vu dans les deux présentations précédentes, notamment concernant l'archivage. Pour l'instant, la notion de durée de conservation des documents n'est pas du tout présente dans les subsignatures. Donc les circuits, euh, voilà, les documents, on ne sait pas, euh, dans un circuit donné, combien de temps le document va, va être conservé après, une fois qu'il sera archivé. Euh, malgré ça, il y a quand même des, des briques, euh, les briques du projet Vitam, qui permettent de faire les exports CEDA. Donc euh, tout ça, c'est quand même un travail à faire, puisqu'il y a un paramétrage à faire. On ne peut pas envoyer n'importe quoi sous le format CEDA. Mais ces briques-là sont déjà euh, incluses dans le, dans le projet. On a aussi des briques qui permettent potentiellement de générer des 2D-Docs. Des Donc c'est petit un pictogramme qu'on trouve des fois sur certains documents administratifs il euh, y a des briques aussi pour faire ça mais pour l'instant on, on s'en sert pas trop et puis euh, on avait pensé aussi puisque la commission européenne donc, développe des ss signatures et développe aussi une plateforme de blockchain euh, et on, et avec des fonctionnalités qui permettent d'insérer dans cette blockchain européenne des haches euh, de documents et donc qui vont permettre de prouver qu'à un moment donné une personne a mis ce document là, et donc il y a ce projet là qui est en route, donc on, on se dit que ça pourrait être, intér être intéressant euh, d'utiliser ça pour nos fameuses signatures visa euh, calligraphiques, pour essayer d'augmenter un tout petit peu euh, ben, euh, voilà, la sécurité sur ces signatures là, euh, voilà donc euh, je le redis, c'est un projet open source euh, bon, c'est développé pour les besoins de Rouen, mais euh, on a essayé de penser ça ouvert. Donc, tout le code est disponible sur GitHub. Donc, là, on a l'adresse, euh, on a le petit QR code qui ramène vers le wiki ESUP. Euh, euh, donc, nous, la documentation est sur le, le, le, le wiki de, de supportail. Il euh, y a une liste mail sur laquelle on peut venir poser des questions et puis euh, éventuellement là souvent on remonte aussi des, des, des problèmes, euh, soit l'installation, soit des bugs, parce que c'est quand même encore une application euh, qui évolue et, et qui est corrigée. Et puis il y a une plateforme de démonstration, donc tous ces liens là de toute façon on les retrouve sur la page d'accueil du, du wiki et la plateforme de démonstration est chibolitisée donc tout le monde peut se connecter dessus. Voilà, Et on tenait à remercier euh, certains établissements qui ont beaucoup participé euh, bah, au débugage, à donner des conseils euh, euh, sur la façon de faire. Parce que c'est vrai que nous, on voit le projet vu de notre fenêtre. Et puis euh, quand euh, un établissement l'installe, euh, et nous dit bah, « nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne ». Donc euh, je tiens à les remercier, ils se reconnaîtront et euh, bah, on espère que ça va continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous ai mis un petit peu sous pression pour voir si vous répondez aux critères cités précédemment. Moi, j'ai noté que vous prévoyez la délégation de la signature, plusieurs signatures par signataire, interface utilisateur adaptée et puis, bien sûr, service support réactif, j'imagine. Alors, bravo. Des questions pour, pour cet outil Bonjour. Euh, je trouve que vous êtes un peu méchant avec vous sur la partie euh, formulaire euh, parce que c'est quelque chose qui est bien pratique et qui notamment permet de dématérialiser l'intégralité en gros des documents administratifs qui pour l'instant nous pourrissent la vie euh, et donc nous on est en train d'y passer notamment avec la DRH et c'est quelque chose qui est très utile, vous n'avez pas parlé notamment de ces fameux formulaires qui permettent d'aller récupérer des informations dans le LDAP pour remplir automatiquement tout ce qui pose problème dans la vie où on remplit pour la 12 millième fois euh, le numéro qui nous concerne au niveau de la sécu alors que tout le monde l'a dans le si euh, voilà et je trouve que cette partie là globalement dans votre projet vous dites que c'est quelque chose qui est euh, comment dire euh, à côté moi je serais presque à dire tendance à dire que c'est la partie la plus intéressante du projet en fait <rire> paradoxalement parce que c'est celle qui a le plus d'impact dans nos si le reste, effectivement, on fait de la signature bah, avec euh, toutes les limitations qu'on a déjà vues depuis le début de l'après-midi, la difficulté, la complexité. Ça, c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup. Voilà. Donc ce n'est pas une question, c'est juste... Euh, je pense qu'il faudrait que vous, vous plus investir sur cette partie-là. En fait. Alors du coup, nous, on est quand même sur la réserve là-dessus pour une raison, parce que... Euh, ok, c'est vrai que c'est bien, ça rend des services. Euh, nous, on s'en sert, d'autres établissements s'en servent. C'est vrai qu'on a oublié de préciser que dans les formulaires PDF qui sont dans le sub-signature, on va, via des connexions au système d'information, pouvoir remonter des données, toujours, enfin, notamment les données qu'on nous demande tout le temps de ressaisir, nom, prénom, adresse, de ces choses-là. Euh, donc c'est bien, mais ça, comme l'a dit Valentin, très bien, c'est que... Euh, ça va correspondre euh, quand le formulaire est simple et quand il n'y a pas une procédure complexe. Nous, on a été vite confrontés, en fait, euh, on l'a vu aussi tout à l'heure, euh, on, on commence à dire, bah, c'est tout simple, en fait, c'est juste un formulaire à remplir. Et puis, en fait, non, il y a ça, mais si ça, ça doit faire ça, si ça, ça doit faire ça. Donc, euh, on est un peu quand même, en effet, sur la réserve sur ce truc-là, même si c'est sympa, c'est pratique et ça va nous rendre service encore, je pense. Hein. Mais il faut vraiment se dire que ça peut rendre service sur des formulaires très, très, très simples. Je suis complètement d'accord, parce que je pense que c'est très nécessaire, mais c'est un autre projet. Nous, à l'UGA, on a un outil pour création de formulaires parce que ça peut être rapidement très chronophage, et puis un outil pour le workflow, pour la signature. D'autres questions Oui, bonjour, merci pour la présentation. Raymond Bourge du projet PCSchool. À la présentation d'avant, j'ai compris qu'il y avait des modes de signature, donc euh, de euh, je n'ai pas pris mes lunettes, donc je suis embêté, avancé et simple. Et pour avoir, fait une petit, avoir utilisé votre environnement de démo, j'avais vu qu'il y avait des choses justement sur le mode avancé qui couvre 99% des besoins, si j'ai bien entendu ce qui a été dit avant. Et je ne l'ai pas vu dans votre présentation, donc je me permets de vous tendre une perche. Euh, sur le, la signature avancée. Oui, avec des certificats de type de donc, type personne. Donc là, les, les, nous, euh, on s'appuie sur des SS. C'est ce que je disais. On s'appuie sur des SS et c'est vraiment, pour, enfin, c'est un peu transparent pour nous. Euh, quand on va faire une demande de signature dans une subsignatures, on va choisir un niveau de signature. Euh, en gros, pour juste répondre, on a trois modes. Donc, on a le mode visa, visa visuel signature, donc calligraphique. Euh, on a un mode de signature. Alors, là, je ne sais pas, mais on va pouvoir utiliser des certificats qu'on inserte dans notre profil euh, et qui vont être stockés en base. Donc, ça va être des keystores euh, qu'il faudra déverrouiller au moment de la signature. Donc, la sécurité, on se repose sur la sécurité du keystore. Et enfin, on a ce système de de signature via clé cryptographique donc on a un, un, du coup là pour le coup on a un petit outil à installer sur le poste alors juste je précise que nous aussi pour l'instant on gère pas Apple. Voilà. Merci.